Bonjour les ponies c'est Lucie Gaming et aujourd'hui on va se retrouver pour un unboxing de la Woodbox du mois d'août donc je vais vous expliquer un petit peu avant de commencer l'unboxing je n'ai pas arrêté d'avoir des soucis avec cette vidéo donc on va dire que j'ai un certain karma maléfique sur cette vidéo Et bon je la fais quand même hein, euh... Donc, euh, vous inquiétez pas si vous voyez déjà euh, les produits ouverts euh, montés et tout. C'est juste parce que j'ai eu des soucis avec la première vidéo. Après aussi avec la deuxième. Donc, voilà, donc on va recommencer. Enfin, je vais recommencer. J'ai dû recommencer deux ou trois fois. Donc Mais enfin, bref. Oui, pour une fois, ça sera qu'une seule fois. Donc, en attendant, on va ouvrir. cette box. Oui. prendre, enfin, après je les connais tous et déjà les produits mais alors je vais vous présenter quand même comme je peux, donc on a déjà la petite pub pour avoir un poster gratuit euh, de, du jeu de cartes joueur du grenier je sais pas si je vais garder donc euh, voilà si vous voulez <rire> choper le code <rire> sinon euh, peut-être que, que vous demanderez euh, mais bon après il faut acheter euh, après il y a des frais de port euh, avec euh, ça. Bref. Après il y a un petit magazine avec May une pub pour My Academia. Un manga que je n'ai jamais vu mais que j'aimerais vraiment regarder parce que ça a l'air assez drôle. Et voilà. Donc euh, donc c'est Retro 2. Tout simplement parce qu'il y a déjà une box rétro chez les euh, chez Woodbox. Donc euh, comme à mon avis ça a dû avoir du succès. Du coup ils ont dit on va refaire une. Voilà donc on va prendre des produits au hasard même si tu connais déjà si ça veut bien voilà alors déjà on a le petit boule en... anti-stress de Mario et de Luigi Mansion que vous connaissez tous sûrement parce que c'est hyper euh, connu Mario après je vais je mettrai... ça dans mon décor hein, mais... après on a le petit pins le petit Pink pince ci Qui est joli je trouve. Après on a une petite figurine. Comme dans toutes les woodbox. Alors là c'est une figurine de Senseiya. C'est ça Senseiya. J'aurais préféré avoir celle-là. Vachement plus jolie que celle que j'ai. Donc euh, voilà. De toute façon, j'ai déjà monté la figurine en faisant les, ma première vidéo, donc euh, vous allez la voir montée, toute belle toute montée. Voilà. Je ne connais pas forcément trop, trop Senseïa et je suis pas forcément fan, mais même si la figurine n'est pas celle que j'aurais aimé avoir, je la trouve vachement jolie quand même. Elle est superbe, superbement bien faite en plus. Donc voilà, elle est vachement jolie. Ça enfin, sera dans mon décor, je pense, ouais. Après on a la petite tirelire Game Boy versus Game Boy. Je vais mettre ça de son paquet quand même. Voilà. Voilà, vous pouvez la bouger, donc il y a le petit Mario qui bouge. Vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez dedans. L'argent ou autre chose. Ça sera aussi dans mon décor. Et ça je vais peut-être utiliser pour mettre euh, des petites choses dedans à mon avis. Et enfin, on finit par le t-shirt. Regardez. Le t-shirt Crash Bandicoot. Attends, je vais me lever pour que vous le voyez mieux, le t-shirt. Voilà. Crash Bandicoot, un jeu que j'ai connu quand j'étais beaucoup plus jeune et que j'aime beaucoup. Et Je pense que je vais peut-être me l'acheter ou le télécharger sur émulateur. Donc là, il n'y a plus rien. Vous voyez la, la, la box, par contre, ce qui, est ma, ce qui est assez marrant en ce moment, c'est qu'au lieu de. Ils font des boxes basiques, là. Des cartons basiques. Mais quand on ouvre, on peut changer. Euh, on peut tout changer. C'est vachement bien, je trouve. Je ne le ferai peut-être pas en vidéo, sinon, c'est un point de 3000 ans. Déjà que j'ai un peu galéré dans la première vidéo avec la figurine. Et puis je voulais vous aussi montrer, alors qu'est-ce qu'on aurait pu avoir dans le petit... magazine donc là. Il y a toujours les photos des Wooters. Toujours, toujours, toujours. Et maintenant il faut aussi les shirt Maintenant tous les mois vous payez 9,99€ je crois. Avec les frais de port inclus pour avoir un t-shirt exclusif tous les mois. Après là c'est dans Mega Wootbox une borne d'arcade Dragon Ball Z. Donc euh, je vous dis, il faut, il faut avoir beaucoup de chance pour euh, réussir à gagner, hein, parce que c'est du tirage au sort. Plus à tout ce qu'on a eu. Là, vous voyez toutes les figurines euh, qu'on aurait pu avoir dans Saint Seiya. Moi, j'ai elle. J'aurais préféré avoir elle, personnellement. Mais... Et puis voilà, on a aussi le Fiance Alors... Et enfin. Le thème du mois prochain qui, est, um, qui vous connaissez sûrement déjà tous, pour ceux qui vont sur le, le Facebook de Woodbox, c'est euh, le thème euh, Bad Guys qui sort au mois de septembre. En tout cas, j'espère que malgré euh, tous les soucis que j'ai eu, la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner et surtout partager ma vidéo. Sur ce, je vous dis bye bye It's